Bonjour tout le monde. Merci d'avoir été patient. J'ai un petit peu en retard parce qu'il fallait qu'on qu récupère, qu'on retrouve Anne et Pascal qui venaient d'arriver. Donc ils sont là et tout le monde est là sur le plateau. Je vais vous présenter ces trois personnes. Euh, donc, comme, on, comme vous le savez, c'est la première soirée d'un cycle de trois soirées que nous avons des, décidé de vous proposer autour... Euh, on a mis le titre suivant, les Français face à l'élection présidentielle. Donc trois soirées, qui, on, les a, on les a travaillées, je voudrais les remercier très chaleureusement, euh, lors des entretiens de serre passés avec Anne et Pascal. C'est avec eux qu'on a construit un petit peu euh, le, le contenu de ces, ces trois soirées. Je, je pense que, je me parie que ça va être extrêmement passionnant et intéressant, surtout au regard de ce qui semble apparaître comme étant les... les, les les, la situation politique en France, euh, c'est assez étonnant, c'est très inhabituel et c'est évidemment très intéressant pour les citoyens que nous sommes. Euh, avant de vous présenter nos, nos amis et de très vite lancer la parole, je voudrais, euh, alors, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, euh, avec euh, le travail, avec Tristan, euh, ils vont trouver que je me répète, mais comme il n'était pas là, je voudrais à nouveau réitérer mes remerciements au président de la Fédération du, du bâtiment, qui nous accueille euh, dans ces locaux, qui vont devenir, qui sont déjà, euh, nos locaux habituels, où on, on se retrouvera à chaque fois qu'on va développer nos conférences. Vous pouvez constater, donc là, on a des locaux de qualité qui sont confortables, euh, avec euh, un outillage euh, technologique moderne, et puis, euh, alors le temps est fait chaud. Donc on y est très bien. Alors je voulais remercier le, le président, c'est quelqu'un qu'on qu connaît bien, qu'on connaît bien, parce que c'est un compagnon de route, il est, il est un compagnon de route, il est au conseil d'administration du, du cercle commercial depuis des années, et il s'agit de notre ami euh, Didier Michel, ici présent, donc c'est pour ça que je réitère, l'autre jour il était pas là, il était en vacances, donc je n'ai pas pu le remercier, il a pas su que je l'avais remercié. Didier, merci, euh, on est très heureux d'être chez toi. Ben, vous n'êtes pas chez moi, vous êtes à la fédération du bâtiment, et donc... Quand on parle de mixité sociale, ça me semble important que les activités de plus gros Grenorsay viennent dans le monde économique, éviter ah, Nous, on espère toujours, lorsqu'on cherche une subvention, que le monde économique vienne à nous. Ça, ça fait aucun C'est pas toujours si facile que ça. Mais euh, je te suis tout à fait là-dessus, euh, Didier, je, je plaisante, mais on est, on est très content d'être ici, d'autant qu'on y est accueilli avec chaleur. Euh, je voulais aussi en profiter pour euh, remercier ton secrétaire général il est occupé par notre réunion, euh, Christian Duché, qui est quelqu'un d'extrêmement chaleureux, attentif, efficace et à l'écoute de, de nos questions, euh, parce qu'on n'est pas les plus loués pour manipuler la technique, euh, disons-le. Euh, alors, maintenant, je vais vous présenter nos euh, trois invités. il bon. y en a au moins deux vous le connaissez, hein, ce sont... Euh, des, des, des habitués. Hein. Ce sont pratiquement aujourd'hui plus des obsérois d'adoption. Donc nous avons notre, notre amie euh, Anne Luxelle. quand même la présenter un petit peu pour ceux qui par hasard ne la connaîtraient pas. Anne Luxelle, elle est sociologue et elle est directrice de recherche au CELIPOF. Le CELIPOF, c'est le Centre d'études de la vie politique française. Centre de recherche politique de sciences Centre de politique oui, de sciences Ça n'a rien, rien à voir avec la... Ah, oh, non, du coup, du CELIPOF. D'accord. Si, on a gardé l'acronyme. Mais il ne se décline pas comme ça. Voilà, c'est l'esprit complexe du chercheur. <rire> ouais, c'est ça. Je vous remercie de nous me mettre en difficulté. Je pense qu'on <rire> écrit un texte à peu près peaufiné. Euh, alors, donc, Anne. Merci, Anne. Nous avons à ses côtés Sand. Alors, Sand, que moi, je connais maintenant, mais que vous, que vous ne la connaissez peut-être pas. Alors, Sand, c'est quelqu'un que nous allons... Euh, et elle représente une association auxerroise qui s'appelle l'Assemblée Populaire d'Auxerre alors elle va nous expliquer euh, tout à l'heure euh, quelle est euh, cette association et au fond elle va nous expliquer la raison pour laquelle euh, elle est là avec nous et la raison pour laquelle on a eu envie de l'inviter bon ce sera dans un instant et puis euh, bah enfin Pascal Perino, pareil, euh, politologue exemplaire et bien connu un euh, habitué, lui aussi, des entretiens de serre euh, pour le présenter au niveau de ses titres. Il est professeur émérite des universités Sciences Po Paris. Je ne suis pas trompé. C'est bon. Ah, c'est excellent. Bien. <rire> Donc, comme je vous le disais, ce site, eh ben, nous l'avons construit avec, euh, avec Anne et Pascal. Et euh, normalement, nous devions avoir un quatrième invité euh, sur ce plateau, la personne de Denis Maillard. Mais euh, malheureusement, euh, il a eu des, des soucis familiaux. Et, s'il d'être parmi nous, voilà. Donc, euh, la soirée, ce soir, c'est Anne Luxel qui va se charger d'animer cette soirée, donc avoir la lourde tâche de jouer le rôle de madame loyale, mais je crois que nous pouvons lui faire confiance pour mener à bien cet exercice. Et puis, comme d'habitude, à l'issue des, des interventions de nos, trois, de nos trois invités, de nos trois personnalités, ben, on prendra un temps pour vous, pour la salle, pour poser des questions, intervenir ou comment. Comme vous, le, comme vous le souhaiterez. Euh, avant, de, avant de me taire définitivement, euh, je voudrais aussi remercier deux personnes que je n'ai pas encore citées. Euh, il s'agit de Fab et de Thierry. Alors, Fab, il est là. Et Thierry, euh, il est là, derrière, euh, derrière la caméra. Euh, ils ont mis, alors ils sont formidables, ce sont des gens de l'association de l'Assemblée mais euh, ce sont des techniciens en pair. Ils ont mis en place un dispositif technique qui va permettre euh, de visionner en direct sur internet la soirée euh, pour les personnes qui ne, qui ne pourraient pas venir. Et puis, euh, de son côté, euh, Fab a assuré la maîtrise technique pour pouvoir projeter, parce que c'est une belle soirée, vous allez voir, on va aussi projeter un documentaire qui a été réalisé par les membres de cette association. Que nous avons euh, visionné il y a quelques temps et que nous avons trouvé fort intéressant, euh, prétexte à poser aussi euh, les enjeux du débat. Et puis enfin, euh, Thierry, lui, il va continuer à filmer et d'ici quelques temps, on va avoir un, un montage de cette soirée. Et donc vous allez pouvoir, euh, on donnera le lien pour aller dessus, et vous allez pouvoir retrouver cette soirée euh, avec les moments forts que Thierry et Fab vont choisir pour le montage. Donc moi, je voulais les remercier en euh, mon nom, pour nous tous et surtout les remercier au nom du cercle Condorcet de vous avoir permis ainsi, grâce à votre talent technique, de rentrer dans le XXIe siècle. Voilà, bonne soirée, à tout à l'heure. Comment cette culture bonapartiste a été, hein, en France, c'était la culture populaire, la culture bonapartiste. Donc, euh, la commune qui accouche de... Et puis, une fois cette République parlementaire euh, stabilisée, euh, les colères vont continuer... Oui. Les colères vont continuer, il y aura de grands moments de colère. Le mouvement Poujade sous la 4ème République en, 1900, en 1956, qui sera prolongé ensuite par toute une série de mouvements sous la 5ème République, avec des hommes comme Gérard Nicou, Sigunati, qui en fait expriment la protestation du monde des petits indépendants qui ne se font pas, j'allais dire, à la concentration euh, des activités, en particulier des activités commerciales, et à la concentration des grandes entreprises. Et il y a là un mouvement de protestation massif euh, de ces indépendants porteurs de la culture de la petite entreprise euh, qui va scander hein, toute la 4e et toute la, 5e, euh, toute la 5e république. Il y a bien sûr le mouvement de 68, où on rejoue, j'allais dire, euh,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 c'est là où on voit la rupture entre les minorités actives et les majorités silencieuses. Parfois, la majorité silencieuse ramène la minorité active à sa juste proportion, hein, euh, qui parfois est sévère. Hein. Euh, ensuite, il y a bien sûr le grand mouvement de l'hiver 1995, les protestations contre la réforme de la sécurité sociale, les retraites. Hein, ce, ce grand mouvement de l'hiver. 1995, qui aura un écho un peu retardé, c'est 97, la victoire de la gauche législative après la dissolution euh, malheureuse euh, de, euh, par Jacques Chirac de l'Assemblée nationale. Il avait la majorité, mais ça lui suffisait pas. Il en voulait une encore plus importante. Tous ces mouvements, jusqu'à 95, sont des mouvements qui, à un moment ou à un autre, s'articulent sur des corps intermédiaires syndicaux ou partisans. Hein. Euh, et c'est eux qui vont s'efforcer de trouver un débouché. 68, c'est au travers de la CGT, des accords Matignon, du rôle du Parti communiste français, du Parti socialiste, qu'il va y avoir un débouché en termes de conquête sociale. Hein. Et on pourrait prendre comme ça euh, 95, les, la mobilisation euh, de l'intersyndicale, etc., fait qu'en effet la réforme Juppé euh, est annulée.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 du refus qu'on vous regardez, euh, moi j'ai, en tant que garant du grand débat national, euh, beaucoup regardé et beaucoup eu de contact euh, avec les mouvements des Gilets jaunes à l'époque, euh, commence à apparaître dans les différents textes des Gilets jaunes euh, la théorisation du refus de toute représentation. C'est-à-dire c'est un mouvement qui va se nourrir de la faiblesse des corps intermédiaires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 en effet, ce qui est une caractéristique extrêmement forte aujourd'hui de tous les mouvements sociaux, même regarder d'une certaine manière, hein, même si c'est pas la même chose, le mouvement de lutte contre le pass vaccinal, hein, euh, ce sont des mouvements qui refusent tout corps intermédiaire, qui ne génèrent pas de représentation. Et quand on regarde en effet l'histoire des Gilets jaunes, ils n'ont généré aucune représentation. Et quand il y a une représentation à plusieurs têtes, dès qu'une tête passait, dépassait, elle était rapidement coupée. Hein. Voilà, parce que ça ne correspondait pas à la culture profonde hein, de ce mouvement social. Mais bien sûr, quand on refuse la représentation sociale ou politique dans un monde qui est articulé sur la représentation, sur la délégation, on se prive d'une arme. Hein, on se prive d'une arme et euh, on pourra revenir, par exemple, sur le moment, les Gilets jaunes, l'acmé... 2008, 2009, il y a, il y a bien sûr les élections européennes. et C'est très intéressant de comparer les élections européennes avec ce qui s'est passé, pardon, 2019, euh, 2018, donc et 2019. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de comparer les deux. Parce que comme il y a un refus de la part du mouvement des Gilets jaunes de trouver un débouché politique, il va y avoir plusieurs listes de Gilets jaunes qui vont faire à peu près... 0 et 1%. Hein. Il n'y a vraiment aucune... Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder où les gilets jaunes vont aller. Et là, on a dans toutes les enquêtes aux européennes des choses très intéressantes sur les citoyens qui se définissaient eux-mêmes comme gilets jaunes et comment ils ont voté. Et là, vous avez... C'est très intéressant de voir que ceux qui récupèrent électoralement les gilets jaunes quand ils se prononcent, attention, hein, parce qu'il y a les abstentionnistes, quand ils se prononcent, ce seront avant tout les partis protestataires et au premier plan, le Rassemblement national. Hein, quand vous regardez les scores de la liste jordan Bartella, parmi ceux qui se définissent comme gilet jaune, c'est très élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne nationale, et ça joue également, mais à un niveau beaucoup plus faible, pour Jean-Luc Mélenchon pour la liste de la France insoumise. Et partout ailleurs, ça reste extrêmement, euh, extrêmement faible. Donc, je termine, si vous voulez, le, le défi, à mon avis, des colères sociales aujourd'hui, euh, c'est, euh, au fond, leur déboucher. Que fait-on de colère sociale quand on refuse les corps intermédiaires ou quand les corps intermédiaires n'existent plus ou sont en voie de disparition. Quand Que fait-on Quelle est la solution Quel est le débouché Quel est l'exutoire Si on veut, comme ces mouvements sociaux le disent, changer profondément le cours des choses. Hein Et ça, c'est une question. Alors, on peut avoir des réponses on peut réfléchir hein, aux réponses. Et on peut revenir à une vision extrêmement anarchiste au sens étymologique du terme. Où il y aurait un mouvement social euh, généré d'en bas, qui peu à peu se répandrait euh, dans toute la société et ferait tomber les institutions comme un fruit mur. Mais là, on retourne presque à des, des visions euh, euh, de l'anarcho-syndicalisme de la fin du XIXe siècle, hein, euh, qui n'ont jamais trouvé leur débouché. Il suffit de regarder l'évolution euh, de la CGT, qui est née, au enfin. fond. La CGT est née avec ce message, mais ensuite est allé vers des horizons extrêmement différents. Merci, euh, merci Pascal. Donc, euh, je crois que là, je ne marche pas. Oui, c'est bon, ça marche euh, Merci pour ce, ce rapide retour, retour historique. Là, je crois qu'on arrive, on commence à être au cœur de, de la question que, que, que l'on se pose, c'est-à-dire effectivement de cette articulation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 euh, dans un premier temps euh, peut-être évoquer cette culture profonde que je, euh, Pascal a évoquée, la culture profonde euh, d'un mouvement social tel que les, celui des Gilets jaunes. Euh, quand j'ai vu le film que nous allons voir, on, on, on voit bien qu'il y a effectivement des, des, des éléments euh, euh, mis en avant, des références finalement mises mis, mis en avant par... Euh, les différents participants à cette à cette mobilisation à ce mouvement donc je voulais voir avec vous si vous pouviez nous dire quelle été cette culture profonde si elle existe s'il si y a quelque chose qui en tout cas rassemble rassemble les gilets jaunes et qui pourrait faire culture culture politique commune et puis dans un deuxième temps peut-être évoquer la question des du débouché justement du débouché de de ce, de ce mouvement parce que finalement Trois ans, peut-être presque quatre ans plus tard, euh, où en est-il, euh, ce mouvement, où, est cette, voilà, où en est cette mobilisation Est-ce que par rapport à ça, euh, euh, vous, êtes, euh, vous avez plutôt un, un retour optimiste, pessimiste euh, sur, sur, sur tous ces engagements et tout, sur toute cette mobilisation voilà. Merci.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 Poser de problèmes aux, aux observateurs extérieurs, que ce soit les médias ou les chercheurs, parce qu'on ne souhaite pas avoir des personnes qui s'expriment un an nom nous, tous, parce que le gilet jeune en fait euh, c'est euh, la protéine, c'est aussi protéiforme que peut être le peuple français. Donc effectivement il va y avoir euh, des gens qui vont à l'aise, mais à euh, l'inverse bah, il va y avoir des gens sur euh, le côté complètement opposé des l'échiquier politique,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 On, on est plusieurs, en avoir plein, qui ont évolué. Nous, c'est mon premier, il faudra me brûler avec. Et, euh, et, et, et on était effectivement d'abord beaucoup sur cette colère qui nous a amené au rond-point euh, en répondant à l'appel qui était passé sur les réseaux sociaux euh, pour le 17 novembre. Et derrière, très rapidement, euh, je dirais même pas dans, la, dans, dans les, dans les jours qu'on suivit, euh, les gens se sont parlés parce que finalement, hein, c'est très chiant d'être à un bon point, on ne pas se mentir, euh, on peut passer les voitures, on a moins de fans de bagnole, c'est... voilà. <rire> Donc très rapidement, les gens se sont parlés et euh, derrière ce sentiment de colère, et ça m'a fait un peu peur quand on parle de colère chaude, colère froide, parce que cette colère, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu, et je pense que c'est ce qui ressort aussi dans le film, ça a surtout abouti à quelque chose de très solidaire, de très fraternel, et on a rapidement partagé, partagé nos solitudes, partagé euh, nos, nos problèmes, nos colères, euh, partagé nos indignations. Et, et c'est ces discussions, euh, ces clichés Gilet jaune, mais à côté du feu de palette euh, au bord du rond-point, c'est ces discussions qui nous ont liés. Et c'est en, en partageant tous ensemble, en se reconnaissant dans l'autre, finalement, même si l'autre n'avait pas la même histoire que nous et même si l'autre n'avait pas tiré les mêmes conséquences politiques euh, en termes d'action individuelle, euh, c'est ça qui nous a unis et qui nous a euh, assez rapidement poussé, en tout cas sur le cerf, mais de toute façon, pour ce qui concerne, j'ai régulièrement participé aux assemblées, des assemblées, donc des retours d'autres euh, modes d'organisation euh, jaune dans d'autres coins géographiques. On a tous eu un moment où on a eu besoin de faire des assemblées générales, puisque finalement ces paroles qui s'échangeaient autour du feu de palette elles avaient besoin d'être portées euh, bah, plus fort, plus haut, et d'aboutir, de, de donner quelque chose. Parce que bon, voilà, on a la première la semaine, hein, on va dire, on est dans la colère. On agit, on va se montrer sur les ronds points euh, on essaye de faire de la désobéissance civile, même si le mot n'est pas utilisé, mais c'est ce que c'est, en bloquant, c'est très empirique. Et puis rapidement, finalement, on se parle. et là, on partage des constats, des, des constats et...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 et euh, on a eu très rapidement euh, ces histoires de vrais débats, où il y avait euh, de, de, de grands débats, pardon, où il y a eu euh, des, comptes, des contre appels qui proposaient d'organiser des vrais débats. Et c'est dans le cadre d'un vrai débat le 16 février 2019 à Auxerre qu'on s'est constitué en assemblée populaire. Euh, objectivement, on avait déjà à ce moment-là en tête d'assister aux assemblées des assemblées dont la première assemblée des assemblées s'était venue à Commercy. Pour les gens qui n'ont pas forcément suivi le mouvement des gilets jaunes, euh, à Commercy, il y a eu euh, euh, une culture politique qui était déjà présente parce qu'ils avaient pu raconter, et donc ils sont très rapidement euh, orientés euh, vers des assemblées populaires, des maisons du peuple, ce genre de choses, et ils ont fait un, un appel à ce que les assemblées des assemblées est-ce qu'il y a une assemblée des assemblées à Conversie, la première euh, qui a eu lieu, où en fait chaque assemblée envoyait euh, des délégués et où ils ont essayé de débattre ensemble C'était euh, très... très balbutiant aussi, euh, mais euh, si vous avez suivi la petite histoire, euh, les assemblées des assemblées, on en est à la 6e édition. La sixième édition a lieu à Paris au mois de juin et euh, on a toujours euh, notre collectif de structuration de l'assemblée des assemblées, qui travaille sur une assemblée des assemblées 7, mais qui ne s'inscrira pas dans le calendrier électoral, parce que, et là je vais rectifier ce qui a été dit sur nous au début, on n'est pas une association, on est une association de faits, puisqu'on ne reconnaît pas les institutions actuelles en France, donc on ne souhaite pas s'y inscrire, et donc même si on est une association de fait par le fait qu'on se réunisse et que notre assemblée existe depuis maintenant 3 ans, euh, on n'a pas souhaité être reconnu euh, en prévisibilité quelque chose en 1962 et on considère que le peuple a peut-être perdu sa légitimité à ce moment-là et que c'est peut-être pour ça qu'il y a une telle abstention qui va de plus en plus... Euh, qui s'exprime de plus en plus. Donc on n'est peut-être pas complètement d'accord avec ça, même s'il y a une partie du mouvement qui souhaite s'inscrire dans la logique présidentielle, euh,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 Parce que, enfin, euh, vraiment, ce, cette personne a, a eu des propos très méprisants, très insultants envers tout ce qui est gens d'en bas, d'ailleurs, en fait. Pas que gilets jaunes, mais il y a, a eu le gilet sans merde pour les, pour les personnes non vaccinées, qui est d'une violence incroyable. Donc, a... c'est une date importante. On est appelé à, à aller sur Paris le soir des élections, et pas par rapport au, au vote mais par rapport au fait que la personne qu'on combat depuis maintenant trois euh, ans risque d'être mise en place et qu'on considère que euh, ben, cette personne est légitime, elle a été élue par un quart de la population et elle se, se glorifie de... Euh, voilà, elle a été élue par le peuple, ce qui avait été mis en place en 62 et qui est extrêmement regrettable. Alors, ce que je vous propose, parce que l'heure tourne, c'est que l'on voit le film Hein, que l'on voit le film et que l'on donne la parole euh, au gilet jaune qui s'exprime dans, dans, dans ce film euh, et puis, et puis on, se, voilà, on, reprend, on reprend après je pense qu'il faut beaucoup bouger Je rêvais, euh, j'espérais qu'on pourrait, euh, qu pourrait changer la France. Que... Ça fait déjà un bon bout de temps, hein, c'est euh, dans les années 1968. Bah, je rêvais déjà d'une justice, euh, enfin bon, d'une vraie justice, parce que j'estimais que j'étais déjà très très révoltée. Voilà, j'étais très révoltée par toutes les injustices que j'ai pu voir déjà dès mai, dès mai 68. Dans le monde de l'entreprise, euh, j'ai voulu euh, aider des gens euh, qui étaient vraiment en difficulté euh, autres que mes amis et les aider sans avoir un retour parce que moi mon objectif c'était pas forcément d'avoir un retour, c'était vraiment de donner parce que j'ai ça en moi, je préfère donner, euh, j'ai une satisfaction personnelle à donner. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à militer, c'était une période euh, après 68. On était lycéens, on s'est engagé dans, des, dans des, des actions, des luttes. Euh, c'était chaleureux, c'était plein d'inventions. Il y avait de la musique, il y, avait, il y avait des amours, il y avait des rencontres. Mais la chose qui m'a vraiment poussé à l'action et continue à me pousser, c'est l'expérience du mépris a Commencé le 17 novembre 2018, j'avais jamais manifesté avant. Je commençais à lire pas mal de revues militantes. Je me disais que oui, c'était possible de changer le monde. La preuve, c'est que moi-même je changeais une nuit debout. Et avant une nuit debout, j'avais entendu parler des bonnets rouges. Et J'avais trouvé les bonnets rouges super parce que la justice qui se sont...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 Euh, bah, je ne rêvais pas. Moi je suis quelqu'un qui est en colère. Je suis, je suis plus de l'école de, de Stéphanie Selv, je m'indigne. Donc euh, je n'avais pas, pas, pas la sensation de rêver. J'avais la sensation de me battre pour des choses qui auraient dû être normales et qui n'étaient pas normales. Et, c et ça a été mon premier moteur dans, dans la lutte. Hein. J'ai rencontré plein de gens formidables.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 il y a toutes sortes de gens. D'abord, toujours la beauté des gens, qui, des personnes qui se lèvent, qui sont debout, qui, ont, qui se mettent ensemble, l'inventivité des, des ronds-points, l'accueil, la chaleur. Et puis, bon, à nouveau, des femmes. Des femmes qui, dans l'assemblée populaire, disaient « Moi, je sais pas parler, j'ai jamais rien dit, mais quand même, je vais dire quelque chose, et bien alors là, on les écoute. » voilà.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 Au niveau des augmentations, euh, il y avait trop d'augmentation d'essence, euh, d'électricité, de gaz un petit peu partout euh, en France. Arrivé la première fois euh, sur un rond-point, je me suis tout de suite senti bien. J'ai eu le même plaisir, euh, la même tranquillité que quand euh, je bossais euh, en usine ou sur les chantiers. Et la même simplicité, la même hospitalité, le même sens de, de la rigolade. Et ça, euh, vraiment, euh, c'est un bonheur. J'ai toujours été un peu rebelle, euh, mais je faisais rien. quoi enfin, voilà, Ça m'énervait, ça, ça me faisait bouillir. ça me Et puis plein de gens autour de moi, c'était comme ça. Voilà. Et puis tout le monde disait, oh, ça va péter un jour, ça va péter. Et puis ça ne pétait pas. Et puis euh, dans, le mouvement, dans ce mouvement-là, ce que j'ai vu, c'est que... Ça tournait partout, sur les réseaux, le gilet sur les voitures, et là je me suis dit, waouh, ça se trouve c'est maintenant, quoi. ça se trouve ça y est, ça va peut-être pas péter, parce que je ne suis pas pour la violence, mais ça va peut-être, ça y est, ça va changer quelque chose. On... L'effort que faisaient les uns et les autres pour s'écouter, s'entendre, euh, je dirais une forme d'éducation populaire qui ne disait pas son nom, mais que je trouvais extrêmement enthousiasmant. C'est vraiment l'aspect le plus, le plus marquant et le plus novateur. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu ailleurs. J'ai vu mon indignation, <rire> j'ai vu ma colère et, et, et j'ai vu ce qui a touché énormément de gens chez les, chez les, chez les gilets jaunes, j'ai vu le peuple, j'ai vu les gens d'en bas, j'ai vu les gens avec qui j'habitais en quartier pendant 15 ans et ce qui s'est passé c'est que le. Le pouvoir en place a tremblé et ça je n'y attendais pas et j'ai aimé parce qu'il faut faire trembler les choses, il faut les faire bouger et j'espère qu'un jour de nouveau ça tremblera et donc j'ai vu qu'il faut descendre, moi qui suis un peu timide, je suis descendu légèrement, je ne suis pas allé prendre des gaz lacrymogènes à Paris et ailleurs, mais j'ai vu qu'il faut bouger. Alors, pour moi, le monde idéal serait un monde déjà sans Macron et puis toute sa clique. Euh, ben je reviens encore sur tout ce qui est inégalité. J'aurais plus de justice sociale, fiscale, le, le, plus d'amour. C'est bête, hein, mais plus d'amour. Euh... Euh, J'aimerais que l'humain se prenne en charge, c'est-à-dire l'alerte, par exemple, écologique. Euh,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 Je pense que l'échelle de la tribu, c'est ce que même c'est gérer mieux Et quand on est trop grand, on n'arrive plus à faire attention aux petits d'entre nous. Dans les tribus, le déficient mental, il a sa place, autant que le fou. Ils ont une fonction, et ils sont importants pour l'équilibre de la tribu. Et dès qu'on grandit, ces gens-là, pour se faciliter la vie, pour être rentable, pour le travail, pour toutes ces merdes, on les enferme, on les parque ensemble, et on perd toute la richesse qu'ils ont à nous apporter. Et il y a un monde idéal, ouais. c'est-à-dire un monde où il n'y a plus d'indignation. Mon, mon monde idéal, c'est un monde bien structuré, c'est-à-dire où les, où les mots ont vraiment une implication. Aujourd'hui, notre monde est dirigé par des hommes politiques qui disent des choses et qui font l'inverse, qui emploient un mot et ils transforment ce mot et ils, ils le tournent complètement. C'est un monde sensible, c'est le monde qu'on ressent. Et pas l'indifférence, la précipitation, la vitesse, le mépris qui sont de règles dans le monde du libre échange et de la concurrence, de la loi du plus fort généralisée et appliquée à tout. C'est un monde dans lequel il n'y a plus de propriété privée. Il n'y a même pas de propriété euh, nationale, municipale, mais dans lequel il y a simplement le droit d'utiliser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 I say, I'll TV. TV. I I I the the TV. TV.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 euh, ces gilets jaunes se reconnaissaient les uns les autres donc, justement par rapport à cette même colère sans doute mais aussi par rapport à cette même aspiration pour une autre, une autre euh, société voilà, ça c'est ce qu'on ce ce qu entend donc la colère, la colère euh, euh, qui est notre sujet de ce soir elle, elle rassemble ce que l'on entend aussi c'est que la colère euh, elle permet de se faire entendre quelqu'un à un moment dit euh, j'ai tout à coup réalisé qu'on était capable de faire trembler le pouvoir. Donc tout à coup, on entend, euh, on entend quelque chose de la, de la puissance de la colère. Hein. La, la, la colère, elle peut euh, effectivement avoir un, un débouché, si ce n'est un débouché politique direct, en tout cas, euh, faire, trembler, euh, faire trembler les instances, euh, les instances de, de, de pouvoir. Donc c'est ce que l'on entend dans, dans, ce, dans, dans ces témoignages qui sont euh, tout à fait euh, importants. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on demande à Pascal de, de, de réagir au, au film à ce qui a été dit Oui, moi ce qui m'a fait, ce qui m'a frappé, oui, ce qui m'a frappé, c'est ce frappé Oui, ce qui m'a frappé, ce sont les, les mots utilisés. Euh, D'un côté, en effet, révolte, euh, 68, qui est très présent générationnellement, hein, chez euh, les, ceux qui ont 60 ans, voilà, euh, le mépris, la notion de mépris, hein, qui est omniprésente, euh, l'indignation, la lutte, la rébellion. Donc tout ça participe en effet de ce chaudron de la colère. Pourquoi Alors pourquoi moi ce qui me frappe, c'est que il bah, faut, faut le faire hein, cette euh, femme qui dit euh, voilà moi ce que, ce que je cherchais l'amour, l'amour. Hein. Euh, en effet, qui n'est pas forcément euh, au cœur des combats politiques euh, quotidiens euh, et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 des lieux de convivialité, de rencontre, ce qu'on appellerait de manière un peu prétentieuse un espace public. Hein. Euh, à l'époque où il n'y a plus, en effet, d'espace public en tant que tel, tout ce qui servait de lieu de débat est devenu, très souvent, ce sont des lieux vides. Hein. Regardez ce que sont devenus les partis, ce que sont devenus souvent les syndicats, ce que sont devenus certaines associations institutionnelles. Hein. Voilà, et voilà. Hein. Donc, euh, est-ce qu'on peut se satisfaire d'une société très individuée Je ne dis pas individualiste, parce que ces gens ne sont pas individualistes. Hein. Euh, est-ce qu'on peut se satisfaire de ce désert de lieux de convivialité Et là, le mouvement des Gilets jaunes, de manière claire, a inventé des lieux de rencontre, puis ensuite, de reconnaissance ces individus qui ne se connaissaient pas pour créer une convivialité. Et la convivialité, c'est tout de même une vertu démocratique. C'est une vertu démocratique. Il euh, faut se parler. Il <rire> faut se parler. Euh, avant de décider, il faut, faut se parler. et on, on, Je l'ai vu dans, dans le grand débat ou dans le vrai débat, puisqu'on a beaucoup rencontré euh, les Gilets jaunes qui, euh, qui avaient créé ce site, le vrai débat, euh, on les a beaucoup rencontrés, euh, il y avait cette volonté de trouver euh, dans une époque de déshérence de corps intermédiaires, non pas des corps intermédiaires, puisque vous refusez la représentation, mais des lieux, des lieux de parole, des lieux de rencontre et des lieux de parole. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que l'opinion française nous a reconnu. Parce que encore aujourd'hui, j'ai été regardé dans les enquêtes. Euh, encore aujourd'hui, hein, c'était un, un sondage du début du mois, 52% des français interrogés disent que le mouvement des gilets jaunes représente plutôt un renouvellement de la démocratie en France. Donc plus d'un français sur deux, vous voyez alors qu'à la fin du mouvement des gilets jaunes les français ont pris beaucoup de distance parce que euh, le mouvement pour eux euh, connaissait une dérive violente et que voilà l'immense majorité de nos concitoyens n'aime pas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 alors ensuite, il euh, faut aller plus loin, il <rire> faut aller plus loin, et, et comment aller, aller plus loin Mais là, il y a une trace. Alors, si on en vient à la période vraiment ultra-contemporaine, euh, la colère reste présente en France. Hein et D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on euh, pose la question. Mais ça n'est pas, quand vous interrogez les Français, aujourd'hui, les Français. Je ne parle pas des gens qui se sont mobilisés, les Français en général, dans leur diversité. Ce n'est pas le sentiment dominant. Le sentiment dominant est plutôt euh, l'inquiétude, la fatigue, l'incertitude. Hein euh, parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le plus votre état d'esprit d'aujourd'hui Ça a été fait il y a trois semaines. Euh, C'est la fatigue qui arrive en tête. La fatigue. L'incertitude... De différents types. L'inquiétude, euh, ensuite euh, seulement l'espoir, le, du beaucoup plus bas, et la colère. La colère, c'est cité en premier par 6% de Français. Et c'est cité en premier ou second par 20% de Français. Donc, on peut estimer qu'il y a aujourd'hui, vous voyez, 20% de gens qui sont en colère, ou qui se déclare. Hein, parce que c'est très présent, vous le dites, vous, mais d'autres de vos camarades le disent aussi, vous utilisez le terme de colère. Hein, et vous n'avez pas peur d'utiliser le terme voilà, de, de colère. Euh, et quand on fait la même chose pour l'ensemble des Français, c'est 20%. C'est-à-dire tout de même un Français sur cinq. Hein, ce qui n'est pas négligeable. Alors je suis allé voir qui est en colère. Euh, alors, je suis allé voir qui est en colère. Euh, politiquement, puisque bon, on s'intéresse à l'élection. C'est dans l'électorat, aujourd'hui, potentiellement d'Éric Zemmour, que les gens sont le plus en colère. Hein? 20% des Français disent, voilà, c'est dans l'électorat d'Éric Zemmour qu'on atteint le maximum. Ça atteint presque 40%. C'est-à-dire, il y a un niveau... Donc, les Zemmouriens ou les Zemmouristes, seront ils Zemmouristes encore dans quelques temps Je ne sais pas. Parce que c'est des électorats, tout ça, a dit, euh, mais ça atteint euh, vraiment un niveau très haut. Ensuite, l'électorat local. Là, mais ça c'est constitutif depuis des décennies, ce sont des gens qui se déclarent en colère. Enfin, vous allez me dire, vous auriez raison, il y a d'autres personnes qui ne se déclarent pas en colère, mais qui ont des raisons de le hein. bon. Et ensuite, l'électorat et Ce sont les trois électorats qui sont très nettement au-dessus de tous les autres. L'électorat Roussel, l'électorat Hidalgo, l'électorat de Madame Tobira, l'électorat de Madame Pécresse, euh, l'électorat de M. Macron, c'est l'électorat le moins en colère. Hein voilà. bon. euh, donc, et tout ça sont des électorats qui sont des électorats dans lesquels la colère est quelque chose de, de très faible, que ce soit la colère sociale, la colère politique ou d'autres types de colère. Hein euh, chez Macron, par exemple, c'est dans l'électorat Macron, 6%. Hein pour 20% moyenne, hein, 6%. Hein, parce que c'est aussi un électorat, on le sait, qui va bien, hein, qui va mieux en tout cas, hein, euh, que beaucoup d'autres électorats. Mais vous avez, vous voyez, ce sentiment de colère qui, lorsqu'il se transmue en choix politique, nourrit pour l'instant les... Euh, Alors, Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en choix politique exprimé. Exprimé. Des vous des avez tout à fait raison. Il faudrait rajouter à cela faudrait rajouter à cela ce qu'on appelle, nous, traditionnellement, l'abstentionnisme protestataire. Hein Parce que l'abstention devient de plus en plus, non pas une indifférence hein, à la chose politique, mais devient un moyen de, de dire son désaccord. Et là, le désaccord total, qui est le vôtre, hein, quand vous dites « moi je refuse toutes les institutions, etc. » et, et « je refuse donc l'institution même du vote, d'une certaine manière euh, », Telles qui débouchent dans des euh, assemblées petites de représentatives, etc. Et là, il faudrait oui. rajouter, en effet, alors on l'a, hein, euh, chez les abstentionnistes, la colère n'est pas aussi élevée que dans les électorats radicalisés, mais elle est au-dessus de la moyenne nationale. Voilà. Hein. Ça, c'est le portrait de qu'est-ce que les Français, aujourd'hui, euh, font euh, de la colère. Alors ensuite, on se pose le problème, mais est-ce que les. C'est pas du tout stigmatisant, mais les gens en colère ou les colériques sur les appuis comme ça sont, ah ouais, les coléreux. oui, les coléreux. Voilà, les coléreux. Hein. Euh, Est-ce que les coléreux sont capables de euh, faire turbuler le système hein. ce, ce, Cette là qui dit à un moment, ah, ils ont tremblé, et ça, ça m'a fait plaisir qu'ils tremblent. Hein. Euh, voilà, ça m'a fait plaisir qu'ils tremblent en oh, haut, et le président a tremblé, bien sûr, hein. le président, alors, objectivement. Euh, tremblait en hein, décembre 2018. Euh, je vous assure, moi je ça très, très près. Ça tremblait très sévèrement. Euh, alors, euh, on a des moyens de, de, non pas de répondre complètement à ce type de questions, mais on a si vous voulez un élément qui montre que la colère tout de même, elle est cantonnée dans certains segments de la population. Pourquoi parce qu'au fond, aujourd'hui, la colère pourrait avoir un énorme débouché politique sous je ne sais quelle forme si elle s'articulait sur des conditions objectives d'insatisfaction profonde de la population quant à la manière dont elle fait. Vous Voyez, Si vous aviez 50% disent, de Français qui disent « je suis insatisfait aujourd'hui », de, euh, de la manière dont je vis, euh, de la vie que je mène, là, la colère aurait potentiellement, même si au départ elle est très minoritaire, une capacité d'extinction phénoménale. Or, ça n'est pas le cas. Hein, si on veut être objectif, hein, ça n'est pas le cas. Quand vous demandez aux Français, aujourd'hui, hein, de manière nuancée, sur une échelle de 0 à 10, de dire est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous menez aujourd'hui, euh, vous avez 44% des Français qui qui sont satisfaits, c'est pas rien, 44. Euh, dans la zone moyenne, lui, 41 ni satisfaits ni insatisfaits, et pas satisfaits, la force il y a 15 enfin, On n'est pas très loin, et 20 d'ailleurs en colère. Hein. Donc euh, le problème, c'est dans la création d'un quand vous avez un mouvement d'en bas, euh, quels sont les, les, les rapports de force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 Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Euh, les Français sont plutôt satisfaits de la vie qu'ils mènent. J'ai évidemment envie de vous faire réagir à ce que vient de dire euh, Pascal. Sand. il euh, marche le micro Oui. Euh, mais par exemple, par rapport à l'inquiétude et qui est effectivement, je pense, un sentiment très présent dans la population.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 euh, en adhérant à certains principes notamment euh, les principes de masse critique à obtenir et beaucoup on n'a pas besoin d'être majoritaire et je pense euh, par rapport aux, aux causes qui m'animent personnellement et pas mal de camarades autour de moi je pense que c'est un objectif plus, plus objectif et plus atteignable que de souhaiter une majorité et pour ça aussi qu'on n'a pas souhaité en passer par des corps euh, représentatifs traditionnels dans le sens où on est de toute façon, et on assume euh, un côté euh, insurrectionnel, parce qu'il nous a entre guillemets fait naître euh, au mois de décembre où effectivement le pouvoir a tremblé. Mais, euh, et, euh, et, et même si on parle de ce mouvement au passé, comme je vous disais, les assemblées des assemblées continuent à se tenir, nous notre assemblée continue à se tenir, il y a euh, différents appels de différents, puisque le mouvement était protéiforme. Euh, de toutes les formes de mouvements, donc des gens qui appellent à ce qu'on soutienne tel ou tel type de candidat, mais il y a aussi tout un, tout un mouvement qui peine à gagner en visibilité, mais qui essaye de s'inscrire euh, pour donner un sens au vote blanc et à l'abstention, euh, et justement délégitimer le chef de l'État en rapport à ce qui s'est passé en 62. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète les choses, euh, pour redonner le pouvoir au peuple, puisque finalement... Euh, pour ceux qui ne voyaient pas à quoi je fais référence depuis tout à l'heure, en 62, on peut considérer qu'il y a eu un coup d'État. Euh, et le seul moyen, à mon sens, pour que le peuple reprenne le pouvoir qui lui a été dérobé à ce moment-là, même si c'était au prétexte d'élire le président au suffrage universel, c'est qu'on montre qu'on n'est plus d'accord avec la façon dont ça a été mis en place, donc de boycotter ce suffrage universel et d'être suffisamment... Euh, visible dans les personnes qui, qui s'inscrivent dans cette démarche pour qu'on soit de nouveau légitime par le nom et qu'on récupère le pouvoir et qu'on passe à une autre, euh, une autre façon de gouvernance pour notre pays qui, qui soit plus équitable et plus représentative de nos diversités. Alors, sur, sur le moment 62, alors bon, pour les gens qui ne voient pas très bien quoi ça correspond, euh, vous savez que bon, le général de Gaulle revient au pouvoir... 1958. Euh, au début, le général de Gaulle n'a pas demandé du tout à être élu par le peuple. Il devient président de la République, mais il n'est pas du tout élu par le peuple. Il est élu par un corps électoral de 80 000 personnes qui sont 80 000 élus locaux. Et il sera élu triomphalement à l'hiver 58 par ce corps électoral. Il ne veut pas, en effet, être élu par le peuple. Euh, au début, parce que euh, il se dit que les partis... Euh, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou du centre à l'époque, euh, sont euh, pas favorables à l'élection d'un président par le peuple. Pourquoi Parce qu'ils ont une culture parlementaire hostile à la démocratie présidentielle et qu'ils ont tous le traumatisme de l'élection du prince Louis-Napoléon Bonaparte de 1848 qui s'est terminé par un coup d'État en 1851. Et donc les démocrates ceux qui se présentent comme tels, disent qu'il n'est pas question qu'un homme ou une femme, espérons-le un jour, soit élu par, euh, euh, par le peuple comme président ou présidente. Il n'en est pas question. Et de Gaulle est très pragmatique. Donc il se dit, l'heure n'est pas venue. Simplement, en 1962, tout a changé. Euh, L'Algérie est indépendante, il a résolu la crise algérienne, hein, de la manière que l'on sait. Euh, et les ultras de l'Algérie française cherchent à plusieurs reprises à l'assassiner. Et c'est en particulier l'attentat de début 62 contre le général de Gaulle dans la banlieue parisienne, où là, vraiment, il a failli vraiment une légitimité historique qui est due à son choix de 1940, au choix de la dignité française, et au rôle qu'il joue dans la libération. Et la manière dont il impose. Euh, la France libre par rapport à l'administration américaine qui, euh, au départ, ne voulait pas laisser place au général de Et donc, euh, De Gaulle est puissamment porté comme l'était Churchill en Grande-Bretagne, euh, par ses choix extrêmement courageux au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, lui, il disait, à la limite, j'ai même pas besoin d'être élu. C'est une légitimité historique. Entre la France et moi, c'est une histoire, une histoire extrêmement longue. Hein. Euh... Mais mon successeur, il pas besoin. Il n'aura aucune légitimité historique. Donc, il aura besoin de quoi ah, Il aura besoin d'être élu par le peuple. Parce que s'il n'est pas élu par le peuple, s'il est élu par euh, quelques dizaines de milliers d'élus locaux, euh, ben, il n'aura pas de légitimité. Et il va proposer, c'est vrai, de manière cavalière, il va proposer au peuple français, sans utiliser sans utiliser le processus de révision constitutionnelle qui était prévu par la Constitution, le fameux article 89, il va utiliser l'article 11, qui est, voilà, on fait un référendum. Et on demande au peuple ce qu'il en pense. Et là, c'est un parce que tous les élus, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, Gaston Minerville, le président du Sénat, Paul Reynaud, président de l'Assemblée nationale, homme de droite, Gaston Minerville, homme de gauche, vous savez, ce président noir du Sénat, hein, c'est un crime de forfaiture. La France, elle est ici, elle n'est pas ailleurs, dit paul -Réon. Elle est ici, ça veut dire elle est dans les assemblées de la France. Elle ne peut pas être ailleurs. La souveraineté ne peut pas être ailleurs. Hein. Et de Gaulle dit, écoutez, arrêtez de nous casser les pieds. Euh, pour moi, la puissance souveraine pour décider de l'avenir du pays, c'est le peuple. Une fois que le peuple a parlé, eh bien, on s'écrase. Donc, j'utilise l'article 11. Euh, ne pouvant pas démettre le général de Gaulle, L'Assemblée nationale va faire tomber son premier ministre, Georges Pompidou. Hein Et De Gaulle dit très bien Vous avez fait tomber mon premier ministre, ok, c'est bon, voilà. je vous dissous. Je dissous l'Assemblée nationale. Comme dans un régime parlementaire, vous savez, le, voilà, la dissolution d'un côté, de l'autre côté, la mise en cause de la responsabilité du, du gouvernement. Très bien. Et De Gaulle dit Maintenant, on va consulter le peuple. Et le peuple, par référendum, approuve massivement la réforme, c'est ça. Eh oui, non, non, bien sûr, bien sûr, avec toutes les limites, non, non. mais approuve massivement la réforme. Et, Et aux législatives de 62, puisque l'Assemblée a été dissolue, c'est un raz-de-marée du Parti Moliste. C'est-à-dire, vous voyez, j'assiste là-dessus parce que c'est un problème extrêmement compliqué d'un point de vue démocratique. Euh, on comprend très bien l'action de minorités actives, porteuses, de revendications, de justice sociale, d'égalité, etc. Euh, simplement, il faut faire très attention dans ces mouvements sociaux. Les mouvements sociaux restent, sauf lorsqu'ils deviennent ultra-majoritaires, hein, euh, ils restent toujours le fruit de l'action de minorités.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 en juin 68, là, le pays profond, parce qu'il y a un taux de participation phénoménal, le pays profond dit maintenant ça suffit. Avec les, hein gilets, jaunes, voilà. Voilà. Avec les gilets jaunes, on n'a pas eu une de législative derrière. Aux européennes arrive en tête, mais c'est pas une élection qui distribue du pouvoir, arrive en tête, le Rassemblement National de M. Jordan Bardella, suivi par la liste de Macron. Hein, vous voyez Donc, euh, Hein voilà, hein c'est peut-être ce qui nous attend, en effet, dans un second tour d'élection présidentielle, quoique c'est difficile de, de, de, de tirer, de projeter les Européennes sur la présidentielle, parce que les Français, ils sont pas complètement dans la présidentielle, ils savent bien que la présidentielle, ça distribue du pouvoir, les Européennes, ça distribue à peine du pouvoir. Hein Donc, vous voyez, il y, y a une grande question derrière, c'est que l'élection, quoi que vous en pensiez comme mécanisme, en effet, clé de la représentation ça concerne des millions de Français, des millions de Français, même aux européennes, sont des millions de Français qui sont allés voter. Euh, les mouvements sociaux du type bonnet rouge, du type gilet jaune, ce sont des centaines de milliers de personnes. Et tout ce qui est soutien oui, soutien d'opinion, mais si vous voulez dans la rue, les plus grandes manifs, ça a été 300 000. Hein euh, vous voyez, 300 000 et d'autre côté, millions d'électeurs. Il y a bien un problème. Quand on parle au nom du peuple, de quel peuple parle-t-on C'est une question qu'aucun promoteur de, de, de mouvement social, c'est une question qu'il doit se poser. Personne n'a le droit de confisquer le peuple à son seul usage. Vous voyez, de quel peuple parle-t-on donc, pour une, période, voilà. une intervention pour répondre effectivement, à tout ce qui a été dit. Et et on est vraiment au cœur du problème et après nous allons passer la parole à la salle. Et, et nous, nous euh, dans, ce... Ah, oui. et dans ce contexte précis, se... enfin, j'ai jamais eu la, la, la sensation que le mouvement se revendiquait du nombre, effectivement. On se revendique de la représentativité dans nos diversités, comme justement on essayait de le faire passer. Aussi dans le documentaire, et comme on l'avait tous expérimenté sur les ronds-points. C'est vraiment pas. Je pense pas qu'on était sur une histoire de nombre. Je ne je veux pas m'exprimer pour mes camarades, mais moi, à titre personnel, la démocratie, j'ai toujours vécu ça comme la dictature du nombre. Donc, pour le coup, je ne me sens pas légitime avec le nombre, mais je me sens légitime en ayant une diversité de représentativité avec moi. Je pense que c'est plus là. Qu'on a senti notre légitimité. J'ai manifesté euh, effectivement sur Auxerre, ou participé à l'Assemblée populaire, mais je suis allée manifester euh, sur Paris euh, dans les contextes compliqués qu'on qu a pu connaître. Et cette diversité, même dans les manifestations sur Paris, où euh, suite à la répression qu'on a subie, euh, on avait un vrai risque. On, avait, on a quand même des personnes qui sont mutilées à vie. Euh, il y a des personnes qui ont perdu leurs mains, il y en a qui ont perdu leurs yeux, Dans ceux qui ont perdu leurs yeux, euh, énormément d'entre eux ont des nécroses du cerveau derrière, donc je vous laisse imaginer euh, ce qui les attend quant à l'avenir. On allait manifester avec ce poids-là, et néanmoins, on était là dans toute la diversité de ce qu'on représentait aussi au rond-point. C'est-à-dire que, euh, vous, avez vu, vous avez vu Michael, Lee, la personne qui parle de mai 68, euh, qui est une dame âgée, Mali, elle est venue manifester avec nous au 1er mai et au 1er mai, je peux vous dire au 1er mai 2019, ils nous ont très, vraiment maltraités, on a souffert, on a été dans les gaz, on... voilà, c'était des gens, à 80 ans, assez euh, en colère, pour le coup, au point d'aller à l'abattoir parce qu'on savait que ça se passerait mal, il euh, y a quand même une, un début de légitimité et ce gilet, euh, pour moi et pour tous les copains,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 Merci, alors je pense qu'il est, voilà, on va passer la parole aussi à la salle. Oui, je voudrais intervenir, alors je vais prendre deux exemples, ça va prendre deux, trois minutes, par rapport à ce que vous avez évoqué au niveau de jeunes et le film qui m'a beaucoup intéressé. Alors, mes questions tournent autour de colère avec ou sans organisation. En acceptant l'organisation ou en refusant l'organisation. Quand je dis organisation, c'est des représentants, un programme, des euh, structures de, de, de discussion, de, etc. Je vais prendre juste deux exemples. Euh, j'ai un peu les cheveux blancs et, et donc moi j'ai été militants. Les militants des années 60, 70, 80, 90, j'ai milité politiquement, j'ai milité syndicalement. Tous les sentiments qui ont été évoqués par euh, vos camarades gilets jaunes, moi je les ai vécus, je les ai entendus, je continue à les entendre chez des militants. Or, il s'est passé quelque chose dans ce monde de militants c'est que il y a eu une organisation, que ce soit l'EPC, l'EPS, ou même les trotskistes, qui étaient minoritaires. Une organisation qui a amené une prise de pouvoir en 81. On a oublié d'en parler en 81. Et en 81, qu'est-ce qui s'est passé Excusez-moi, je vais employer un mot, je suis du sud-ouest. Dans deux ou trois ans après, on s'est fait couillonner. On s'est fait couillonner. Bon. Pourtant, on était organisé. Les militants politiques dont j'étais sont devenus militants, militants syndicaux. On a obtenu beaucoup de choses au niveau des entreprises. J'étais dans une entreprise pendant 25 ans et je peux vous dire que par la militance syndicale organisée, on avait des réunions de section, on avait une hiérarchie, on avait des représentants, on allait au comité d'établissement, au comité centre de l'entreprise et on obtenait des choses concrètes pour les salariés. Mais il y avait l'organisation. Je vais prendre un deuxième exemple, qui va encore plus loin, celui de mes parents. Et lui, il va parler davantage pour les gilets jaunes. Mes parents sont des républicains espagnols, issus euh, du monde anarchiste, qui ont fait des choses extraordinaires en Catalogne. Ils se sont fait foutre dehors par franco. Et pourtant, ils étaient organisés tout en se disant anarchistes. Mais ils étaient organisés. Alors, euh, ma question était simple. Moi, je Je suis un peu sceptique sur les mouvements des gilets jaunes ou des, euh, euh, des volets rouges ou des volets... D'abord parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a tout et n'importe quoi. Et ensuite, ce refus de l'organisation, c'est mon point de vue, hein, et je le partage avec un certain nombre de, de mes collègues peut-être, mais. Ce manque d'organisation, ce refus de l'organisation fera que tout mouvement qui se dit horizontal, qui ne veut pas être organisé, qui ne veut pas de représentants, qui ne veut pas, etc., etc., etc., je l'ai entendu chez mon père hein, pendant 25 ans, je l'ai entendu parler, mon père, anarchiste espagnol, qui a fait énormément de choses, euh, il ne reste pas grand-chose et les seuls qui sont un petit peu piétés, encore que Podemos, est euh, un mouvement qui était entre les communistes, les, les anarchistes, enfin, n'est-ce pas ce qui s'est produit Ça se casse la figure actuellement. Et pourtant, ils sont organisés. Donc voilà, et j'arrête là-dessus. Ma question est, tant que les Gilets jaunes, tant que toute colère refusera d'être organisée, s'est à l'échelle. Mais je le dis, peut-être que je le ...une hiérarchie et une représentativité qu'on n'est pas organisé. Euh, nous, en tout cas, sur l'Assemblée populaire d'Auxerre, euh, on, on tient nos assemblées populaires depuis le 19 mars 2019. 5 heures de débat tous les mercredis. Depuis, depuis ce, cette date-là, on ne s'est arrêté que pendant le confinement 1, hein, parce que comme tout le monde, on n'est pas vu venir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 de vie quotidienne, en passant par l'éducation, effectivement, le monde de l'entreprise, la santé, je vous en passe une manière. Mais effectivement, euh, on a une vraie défiance quant à cette idée de représentativité et euh, quant au fait que l'un un seul d'entre nous pourrait être légitime pour porter toutes nos voix, dans le sens où, pour prendre l'exemple de ce qu'on a de plus abouti, c'est nos douze pages de revendications. Ces douze pages de revendications elles sont nées avec tous nos cerveaux, et c'est ben, ce côté intelligence collective dont un copain parle dans, dans, dans la vidéo, qui, qui, fait, qui fait notre force, qui fait notre valeur, et qui, qui, qui donne du sens et de la finalité à nos idées. Donc on, on a vraiment du mal à envisager qu'un seul d'entre nous euh, arrivera à... À reporter toute cette diversité en lui-même. Parce que moi-même, en essayant de, de parler au euh, nom du groupe, ben, je le teinte avec ma personnalité, avec mon propre historique. Et un autre copain qui serait venu là aurait peut-être eu d'autres enchaînements d'idées qui auraient dit d'autres choses. Et c'est dans ce sens-là qu'on a vraiment. Un, un ne peut pas parler pour tous les autres. Par contre, on ne refuse pas d'être organisé. Nous, on le sert en se structurant l'Assemblée populaire.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 de Marguerite, on appelle ça, où on se met en petite table et où on a un animateur et on, on travaille sur des thématiques qu'on fait remonter et qui sont relistées après. Enfin, sérieusement, on est... Alors Peut-être que les médias nous ont présenté de manière extrêmement bordélique, et je ne vais pas vous mentir, il y a quand même un côté bordélique dans le gilet jaune, ça va avec le gilet jaune, mais on refuse pas le fait d'être organisé. Ce qu'on refuse, c'est le, le côté hiérarchie. On comprend pas pourquoi quelqu'un... Un humain vaudrait, vaudrait plus qu'un autre humain. Et c'est juste ce côté représentativité qui nous pose un souci. Mais l'organisation, on est absolument euh, conscient, Et je pense que toutes les assemblées qui ont réussi à tenir au, ou autres euh, formes de groupement de gilets jaunes qui ont tenu jusqu'à maintenant ont forcément dû adopter un système d'organisation, même d'agriculture. Euh, une organisation qui était... Est... Moi, enfin, je, je, je dis complètement nouvelle, à savoir, il euh, y a vraiment le souci que euh, euh, que chacun puisse participer, chacun à son tour, aux, aux assemblées des assemblées. Par exemple, ce jamais les mêmes qui représentaient euh, l'Assemblée populaire d'Auxerre l'Assemblée des assemblées. Il y a vraiment le souci que chacun y participe en face à sa propre expérience et aussi porteur de ce qui se passait. Euh, à Hausserre, à partir de, de, de son vécu. Et j'ai trouvé, euh, trouvé cette, cette manière de faire, effectivement, complètement novatrice Et quand je disais éducation populaire, effectivement, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de débats. Il ne faut, faut quand même pas s'imaginer que du jour au lendemain, comme ça, on en est arrivé au niveau de réflexion que possède. Il faut savoir qu'au début du mouvement, quand même, les premières réunions, effectivement ça pouvait tenir davantage de, de, des bonnets rouges, hein, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de petits entrepreneurs qui ne voulaient pas du tout, c'était vraiment un discours très antisyndical. c'était un discours euh, contre eux, effectivement, les taxes, euh, et il y avait aussi, soyons les points, on va pas se le cacher, des propos extrêmement racistes, et il a fallu se les coltiner, quoi. Il a fallu se les prendre, vraiment, il a fallu se les coltiner, et c'était pas simple, de scotiner tout ça, toute cette colère, ce racisme, ces idées préconçues sur, sur ces réfugiés qui nous prennent tout, déconstruire effectivement tout ça, ça n'a pas été facile. Et finalement, ceux qui ne se sont pas retrouvés dans l'aspect, on va dire, humaniste et progressiste de, de l'Assemblée des Gilets jaunes d'Auxerre sont partis. Et sont partis, et pour le coup, effectivement, euh, le film représente effectivement... Euh, à ceux qui sont retrouvés quand même dans une dynamique particulièrement humaniste et progressiste. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. ça a été un long, long, de long, de long débat. Pour, pour, pour anecdote, quand je parle d'éducation populaire, pour moi, hein, l'expérience les plus, plus rigolante, ça a été quand même chez mon coiffeur de, de migène bah, il, il a décidé, bah, « Tiens, on va faire une réunion chez moi, dans, dans mon salon de coiffure. » et puis je vais l'organiser. Et donc on s'est retrouvé à plusieurs gilets jaunes dans son salon de coiffure. Il avait décidé du thème, et le thème c'était la démocratie athénienne. Merci. Donc dans son salon de coiffure, nous avons discuté de la démocratie athénienne. Et c'est, voilà, c'était euh, hyper intéressant, on s'est dit qu'on allait reparler d'autre chose, évidemment on a parlé de Spartacus, on a parlé de plein de choses, enfin bon, on allait se revoir, bon ça n'a pas pu se refaire parce qu'il y a eu effectivement la Covid, etc., et du coup, euh, ces réalités-là, c'est vrai qu'elles étaient euh, complètement contradictoires. Pour rien vous cacher, il y a eu un.. Dans le cycle conversé, il y a eu deux ans, je crois, il y a eu un, un épisode Gilets jaunes. Bon, J'y étais, euh, j'ai parlé effectivement des Gilets jaunes, et euh, quand je suis sortie, il y a un monsieur qui m'a dit, oh là là, vous parlez rudement bien. Euh, on partait du principe qu'effectivement les gilets jaunes étaient euh, quasiment des, des ignares, analphabètes, voilà, qui buvaient un coup. Euh, voilà, et, et j'ai trouvé ça extrêmement... Euh, j'ai trouvé ça euh, terrible, cette remarque. Oui, alors je sais que la phrase est très bateau. Donc nous avons une question d'un un internaute qui suit donc euh, le débat euh, en ligne. Et c'est une question pour M. Perrineau. Et euh, cette personne se demande euh, si vous avez une idée ou comment vous envisagez une démarche afin que les citoyens puissent avoir un meilleur accès au gouvernement et pas seulement aux élus de proximité. Et, et que c'est peut-être ça la base aussi des, des colères et la base des problèmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure qu'elle la demande de la fin de la démocratie, hein qu'elle la demande de l'homme fort, qu'elle la demande de l'autorité. Hein et de l'autorité radicale. Hein, il faut savoir que dans une partie de la jeunesse française, des figures comme Vladimir Poutine et euh, Monsieur Erdogan sont populaires. Hein, populaires. Hein. Donc, euh, il ne faut pas faire comme si euh, la démocratie, qu'on critique beaucoup soit hein, bah, parce qu'on critique les manques de la démocratie, qui sont constitutifs même de l'objet démocratique... Hein, quand les, les pères fondateurs euh, de la Révolution française ont inventé la démocratie représentative, ils savaient très bien qu'ils inventaient euh, en même temps une espèce de demande insatiable qui se nourrirait des déficits de la démocratie représentative qu'ils mettaient en place. Ils le savaient, ils l'ont écrit, ils le savaient très bien. Donc, euh, mais il faut répondre à cette demande. Excluons la demande autoritaire pour l'instant. Et vous voyez bien comment cette élection présidentielle est même bigrement travaillée, par les figures d'une autorité verticale, radicale. Et ça, il y a du peuple derrière aussi. Il y a des catégories populaires. Là où Marine Le Pen fait ses meilleurs scores, je Ça encore ce matin, dans celui qui vient de c'est dans le milieu ouvrier. Dans le milieu. Et au second tour, elle aide à 60% d'intention de, de vote en milieu Ça, c'est des choses qu'il faut tout de même avoir en tête. Et derrière, vous voyez qu'il y a peut-être des demandes de certains d'une démocratie haute, mais il y a peut-être des demandes d'autre chose. Alors, venons sur le terrain démocratique qui, heureusement, encore, reste la demande majoritaire. Moi, je crois qu'une des réponses, mais qui ne sera pas complètement satisfaisante, c'est la diversification des expressions démocratiques. Nos régimes parlementaires ou présidentiels, mis en place après la Seconde Guerre mondiale sur les décombres des régimes autoritaires, euh, ont privilégié la représentation. Et pendant des décennies, ça nous a à peu près satisfait, parce que ces démocraties parlementaires et puis les quelques démocraties présidentielles ont apporté tout de même beaucoup, et ont fait beaucoup progresser nos pays sur le terrain des droits économiques. Hein, quand vous comparez la situation en 1945 et la situation aujourd'hui, un progrès très net a été accompli. Ça n'est jamais suffisant, mais un progrès très net a été accompli. Hein. Par des équipes de gauche, par des équipes de droite, il faut regarder le gaullisme, le gaullisme a fait beaucoup progresser. Les droits économiques et sociaux dans les années euh, 60 et 70. Hein. Bon. Euh, donc, ça c'est un acquis. Mais c'est un acquis insuffisant.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 républicain, euh, voilà, mais il a un vrai parlement. Nous, on a des gens qui ont le doigt sur la couture du pantalon et aucun contrepoids, puisque les élections législatives se font dans l'ombre de l'élection présidentielle et sont une pas de reproduction de l'élection présidentielle. Premier point. Donc là, il y a des choses à faire. On peut remettre euh, à sa manière, d'ailleurs, c'est ce que fait Mélenchon quand il parle de 6ème République, hein. voilà, euh, ou ceux qui proposent de revenir maintenant au sexténat ou au pour le président. Parce qu'ils se disent c'est le seul moyen, il faut décoller les élections législatives de l'élection présidentielle afin de créer un véritable contre-pouvoir législatif. Hein on peut faire des points. Deuxièmement, euh, la démocratie horizontale dont on parle, et qui s'exprime dans l'espace des luttes sociales par bah, ces mouvements d'un nouveau type. Parce que c'est vrai qu'il y a des mouvements d'un nouveau type. Les hein Gilets jaunes, c'est un mouvement d'un nouveau type, hein quand on se met purement en situation d'observateur. Euh, les bonnets rouges c'est un mouvement d'un nouveau type euh, l'antipasse vaccinal c'est un mouvement d'un nouveau type voilà, bon. euh, et on pourrait comme ça multiplier euh, les exemples ce qui se passe en effet à Ottawa c'est un mouvement d'un nouveau type hein. même si ça prend des formes anciennes de blocage des zones urbaines qu'on a pu connaître en particulier dans le syndicalisme paysan euh, ou dans le syndicalisme des professions indépendantes on n'invente jamais complètement l'eau chaude euh, donc Comment prendre en compte cette demande de démocratie participative? C'est développer en effet toutes les instances qui, entre les élections, permettent à la vie démocratique de s'exprimer au travers de la consultation des citoyens engagés. C'est-à-dire qu'on ne va pas emmerder, si vous me permettez, les gens qui n'ont pas envie de participer. Il y a des gens qui n'ont pas envie de participer le soir à des assemblées de quartier, etc. Et c'est très légitime. Hein mais il y a des citoyens qui ont envie de dire leur mot. Là, on voyait des citoyennes et des citoyens qui ont envie de dire leur hein, Parce qu'ils ne s'estiment pas assez entendus. La démocratie participative, elle est faite pour ça. Hein, alors, comment faire vivre la démocratie participative Il y a différents moyens qui sont timidement et maladroitement exploités. Il y a créer des débats, et des zones de débat. Ça a été le vrai débat... Euh, Gilets jaunes, ça a été le grand débat national, parce que vous savez le grand débat national, moi j'ai passé euh, trois mois à regarder ça, il y a eu deux millions de Français qui ont participé sur la base purement du volontariat, hein, personne ne les français, il y avait, avait d'ailleurs des gilets jaunes qui venaient de temps en temps dans le grand débat national. Hein à Beauvais, je me souviens, à moitié de la salle, c'était des Gilets jaunes qui discutaient avec des militants de la République En Marche. C'était intéressant, voilà, c'était intéressant. Hein. Euh, eh bien, euh, là vous avez.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 Le grand débat national a été une tentative. Je ne dirais pas que c'est une totale réussite. Hein. Je ne vous dirai jamais ça. Et hein. Les cahiers de doléances. Aussi. Les de doléances, mais et tout ça, ça fait partie, si C'est très oui. regrettable. Tout à fait. Euh, et vous êtes, je suis un des acteurs qui euh, a développé une autocritique sévère. Donc, euh, voilà. Je ne vais pas vous expliquer que c'était un truc génial, mais c'était mieux que rien. Et c'était mieux que de se balancer des cailloux à la figure. Hein. Donc, euh, il faut inventer de nouveaux modes de démocratie participative au point national. Mais attention, le coût de ce type d'opération. Vous ne pouvez pas développer, euh, si vous voulez, des, un mouvement des états généraux, pour reprendre la métaphore de 1788-1789, comme ça. Hein. C'est un coût phénoménal. Bon. Et on ne peut pas faire ça tout le temps, en permanence, etc. Vous n'aurez pas suffisamment de troupes pour nourrir ce débat. Mais il y a des choses à faire. Deuxièmement, le tirage au sort. Vous parliez de la démocratie athénienne, j'espère que dans votre salon de coiffure, on a abordé le tirage au sort. Hein euh, C'est ce que le président, maladroitement, a cherché à faire avec la convention climatique. Sur le principe, il n'y a rien à dire. Ça a été fait techniquement de manière tout à fait satisfaisante, ce tirage au sort. Hein on l'a vu, méthodologiquement, j'ai regardé très attentivement avec le tort. Le seul tort, du président, c'est d'avoir dit on reprendra ça à 100%. Qui l'obligeait à dire ça Qui l'obligeait à dire ça La démagogie, hein la démagogie populiste, euh, le président n'est pas complètement euh, exempt, euh, a, a fonctionné à 100%. Hein Mais il y a eu là quelque chose que l'on peut renouveler en réfléchissant à un problème qui est majeur. La démocratie participative n'acquérera une nouvelle légitimité que le jour où elle sera articulée objectivement à la décision qui est la démocratie représentative. Hein Il faut imaginer, mais c'est pas... On peut très bien réfléchir comment on articule, par exemple, la démocratie participative par tirage au sort ou par débat, etc., avec la démocratie représentative. Et comment on imagine la tri démocratique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 où ça a encore un peu de sens de se réunir sur la place du village dans ce qui s'appelle les Landsgemeinde, hein, qui sont des espèces de, de communautés où tous les citoyens viennent et puis on vote à main levée, après avoir discuté, lu des textes, etc. Hein. Mais vous voyez bien que quand on est euh, 66 millions de Français, ça devient un peu compliqué de créer une agora, et de trouver une agora. Alors il y a la démocratie directe, et la démocratie directe, il y a un moyen de la faire vivre, c'est pas pour rien que vous avez des porteurs du RIC, c'est de la faire vivre. La réhabilitation du référendum. Nous avons une constitution qui prévoit, qui prévoit le référendum de l'article 11 sur de multiples sujets, qui prévoit l'article 89, euh, quand on touche à la loi fondamentale, bien sûr qu'il faut que le peuple donne son accord, hein, euh, et qui pourrait prévoir, maintenant, ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire, mais qu'on peut faire évoluer sans se couler sur le RIC, on peut imaginer un référendum d'initiative populaire avec beaucoup moins de signatures que celles que l'on demande aujourd'hui qui rendent en fait le référendum d'initiative populaire quasi impossible. Hein Donc, euh, si vous voulez, c'est ce que un, un de mes amis et collègues, un juriste, euh, Dominique Rousseau, appelle la démocratie continue. Il dit au fond, nous, nous on, on s'en sortira peut-être, sans satisfaire toute la revendication le jour où on aura une démocratie davantage continue. Pas tous les cinq ans, pas tous les six ans, euh, mais une démocratie continue où entre les grands moments représentatifs, nous aurons à la fois euh, la démocratie participative avec son articulation sur la démocratie représentative et la démocratie directe. Mais ça, il faut revenir au référendum. Le gros problème, c'est que le peuple a dit non et que la classe politique aujourd'hui est saisie de tétanie. Mais, oh là là, mais comment, comment on ne commencera jamais euh, ce référendum sur le TCE qui a gêné tout le monde mais c'est génial Par rapport au référendum, je pense qu'il euh, ah ne bon, faut pas occulter le poids des médias dans la société actuelle qui, vu les orientations qu'ont les médias euh, les plus en visibilité, euh, pose un, un vrai problème euh, quant à, à l'opportunité d'avoir euh, une réflexion réellement éclairée pour euh, la mise en place de référendum. Mais je vais vous dire, simplement... Je... Peut-être vous irriter, mais ce n'est pas une du tout. Mais euh, les médias restent, avec toutes leurs imperfections, le lieu du débat dans une société dans laquelle nous sommes des millions et des millions. Hein. Le problème, c'est le pluralisme médiatique. Hein. Mais euh, heureusement que nous avons encore quelques grandes émissions de débat et que les médias existent pour que, si vous voulez, l'ensemble du corps électoral, s'il le veut, euh, puissent assister à la confrontation, par exemple, des hommes et des femmes politiques qui vont s'affronter à l'élection présidentielle. C'est intéressant de les écouter. Vous voyez euh, Je ne sais pas si vous avez vu l'émission qui est très fine. C'est dans l'air a décidé de faire autre chose que c'est dans l'air. C'est-à-dire ont décidé sur la politique étrangère de les prendre deux par deux. Hein, deux par deux. Et de leur accorder le temps sur des grands enjeux de politique étrangère où ils les font, ils ne les mettent pas en débat entre eux, où ça va être la posture, le bien contre le mal, etc. Ça n'apprend rien à personne. Mais où ils les mettent devant des avis d'experts. Ce sont des experts qui les interviewent. Et je vous assure que j'ai vu, euh, j'ai vu Valérie Pécresse, euh, j'ai vu euh, Nicolas Dupont-Aignan, j'ai vu euh, euh, Anne Hidalgo, j'ai vu euh, euh, Mélenchon, etc. C'était. Et comme monsieur, moi, je suis un militant formé dans l'éducation populaire. Et dans l'éducation populaire, quand c'était bien fait par, des organismes, par ces fameuses organisations intermédiaires, avant qu'elles ne soient complètement instrumentalisées, et je rejoins ce que dit Madame sur leur perte de, de, de métier, qu'est-ce qu'on apprenait Quand on venait, comme moi, de classe populaire, on apprenait le collectif, vivre ensemble avec des gens différents. Je retrouve ça, tout à l'heure, vous l'avez dit dans le, dans le, dans le film, le, on, on, on apprenait le sens du collectif. Ensuite, on apprenait le débat. Apprendre à débattre, c'est-à-dire à, à écouter les autres. Apprendre à être minoritaire. Apprendre à être minoritaire. Et se dire que si la démocratie fonctionne et que mes idées sont bonnes, alors peut-être que de minoritaire je pourrais devenir un jour majoritaire, si je suis capable de défendre mes idées et si je suis capable de convaincre. Et puis, on apprenait une fois le débat, on apprenait décider. Très important, décider. Quand, quand le débat a eu lieu, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi euh, est -ce qu Sur quoi est-ce qu'on s'engage Et là, effectivement, on constituait, à ce moment-là, euh, de la richesse du débat, des propositions sur lesquelles on se séparait, puisqu'il y avait forcément une majorité pour soutenir cette proposition et une minorité. Cette culture politique qui nous fait extraordinairement défaut aujourd'hui, c'était effectivement une culture politique qu'on acquirait à l'époque, après l'école ou à côté de l'école, mais par ces organisations qui avaient un rôle fondamental. Et ça explique sans doute que toute, ces, toute cette formation qu'on retrouvait après, parce que ces militants se retrouvaient dans les partis politiques, se retrouvaient dans les organisations syndicales. On voyait bien que les, les luttes qui étaient conduites sur la base de colère avançaient parce que ces luttes ont toujours été synonymes ensuite de gains, d'acquis, d'acquis sociaux. À chaque fois, il y avait, comme le disait Pascal, un progrès. Entre, mille, entre 1948 et aujourd'hui, il y a indiscutablement des progrès qui ont été faits dans, les, dans différents domaines. Et ça, c'est, je crois, en partie dû à cette, ce bouillon de culture, de formation politique qui a existé à un moment donné et qui, effectivement, est tombé en désuétude aujourd'hui. A été discrédité, l'individualisme a sans doute y été pour quelque chose, mais les organisations elles-mêmes sont tombées dans le panneau de, de l'ego, enfin, etc. Comment renouer avec ça Parce que pour moi, c'est la condition de faisabilité qui permettrait de faire qu'on ne confonde pas la démocratie participative avec la démocratie représentative, qui doit, dans le dernier mot, c'est la majorité. Euh, que ce, cela se fasse en respectant les minorités et en laissant aux minorités toutes leurs chances, comme je le disais, de devenir majoritaires, si, elles peuvent, si, si leurs idées en valent la peine. Bref, toute cette culture-là, c'est une culture qu'il faut dans la vie reprendre. C'est ce qu'on a essayé de faire avec euh, le Cercle d'Orsay, avec euh, les entretiens d'Auxerre. C'est des lieux où on débat, on réfléchit, on se cultive, mais en même temps, on a une perspective. C'est pas le débat pour le débat. C'est le débat pour faire avancer quelque chose, donc forcément pour décider de quelque chose. Et là, sans organisation intermédiaire solide et, et, et vindicative, euh, effectivement, euh, ça peut très vite tourner, tourner en rond, devenir, ou, ou, ou se perdre dans les salles. Alors je crois que c'est ça dont ce pays manque aujourd'hui. Il y a sans doute des idées, très bonnes, mais il n'y a pas d'organisation qui permette de sélectionner au travers de ça les idées qui sont les plus urgentes à mettre, mettre. Bon. Bon. L'éducation populaire, c'est une vieille lune. Peut-être un jour ça, ça renaîtra, mais en tout cas, je peux dire qu'en ce qui me concerne, moi ça m'a bien aidé, je suis devenu un citoyen dont je suis assez content d'avoir pu participer à toute la vie sociale et toute la vie politique de mon pays, en essayant d'apporter quelque chose. Et ce que j'ambitionne, c'est qu'on soit beaucoup plus nombreux aujourd'hui et demain encore à, à pouvoir le faire. Mais encore faut-il, encore faut-il effectivement, comme tu le dis, ça coûte très cher. Ça va coûter très cher. On ne, reformule, on ne refabrique pas un peuple politiquement formé en respectant toute la diversité des opinions comme ça, simplement sur la base du bénévolat. Il faut effectivement des moyens et des organisations. Je répète un grand merci au Cercle d'Orsay d'organiser ces trois débats. On en avait besoin. Ah, merci, merci. Avez... Euh, euh, avez... euh, <rire> euh, N'oubliez pas, vous avez la possibilité de passer à la table de librairie tenue par Maud de, de la les ouvrages de nos intervenants. Voilà, à bientôt, au 15 mars. Bonne soirée. Soyez sages.